j'ai acheté du matos, Ouais, je sais techniquement tu t'en fous un petit peu bonjour à tous c'est Franck de Créolinium, bienvenue dans mon atelier je tenais vraiment à vous présenter ces outils qui peuvent avoir une utilité dans vos ateliers donc c'est parti, je commence par une petite équerre vous le savez tous, vous en avez tous dans vos ateliers vous avez de l'équerre à chapeau, de l'équerre traditionnelle en bois avec un petit peu de laiton et un bout de ferraille plus ou moins d'équerre et des trucs un peu plus exotiques qui viennent du Japon, et euh, de la petite, de la grosse, et voire de la très grosse. Ça c'est rectifié, je me sers de ça pour régler mes machines. Donc, je voulais vous présenter une équerre que j'ai acheté durant le mois d'août. Je me suis fait un petit plaisir, je sais, il y en a certains qui vont dire, c'est n'importe quoi, et eh bien je m'en cogne. Vous me connaissez, j'ai pas mal dans ma poche. Donc, je voulais vous présenter cette petite équerre. Euh, je pense que certains vont la reconnaître d'autres peut-être pas je vais pas citer la marque je vais pas citer la boutique où je l'ai acheté euh, c'est pas sponsorisé il n'y a pas de pub caché ou quoi que ce soit je ne touche rien sur les ventes de ça parce que je vais pas vous donner la boutique euh, c'était juste pour vous faire un retour sur ce genre de petits outils qui peuvent être très très utiles. sachant que celle ci est un modèle assez court 130 mm ou 135 mm de haut c'est tout à fait le genre d'équerre que j'utilise voyez celle-là c'est une de celles que j'utilise le plus donc il manquait un poil de longueur je me suis décidé à prendre ça alors c'est sûr ça coûte un poil cher par rapport à une équerre normale effectivement personnellement la qualité pour moi c'est euh, primordial comme disait mon grand père j'ai pas les moyens d'acheter du bas de gamme donc euh, pour la petite histoire cette équerre elle est réglable si votre équerre n'est pas parfaitement d'équerre vous pouvez potentiellement la régler, Alors, une tolérance de je ne sais pas combien, mais là en l'occurrence elle sort de la boîte, elle est parfaitement d'équerre celle-ci j'ai dû en essayer 3 ou 4 avant d'avoir une équerre, à peu près d'équerre, et ça coûte euh, un certain prix aussi donc celle-ci est réglable, c'est euh, une équerre lambda, ça sert à tracer des, des traits d'équerre forcément il n'y a rien de spécial, hormis le fait qu'ici, il y a une pente pour réaliser le traçage des queues d'aronde. 1 huitième, 1 cm de largeur sur 8 cm de haut. Pente de 1 8 huitième. Donc, petit, c'est un, un petit bijou, hein. euh, clairement, il y a mieux, il y a beaucoup mieux, mais il aussi beaucoup moins bien. Donc, euh, la référence, c'est une... Je vais vous donner la référence, même si je ne vous donne pas la marque, vous pourrez peut-être la trouver. Hein, qui c'est euh, TS1 Tri-Square voilà je ne peux pas vous en dire plus je me préviens ce n'est pas une review c'était juste pour vous dire qu'on peut trouver des équerres réglables voilà ensuite le deuxième outil que je me suis fait euh, plaisir ma femme était un petit peu moins contente mon banquier encore un petit peu moins et c'est pas bien grave Il faut savoir se faire plaisir une fausse équerre alors pareil même marque même boutique je ne vous donnerai toujours pas le nom de la boutique euh, ça coûte un poil cher c'est vrai comparé à ce genre de fausses équerre là c'est vrai que c'est plus un coup de cœur, un petit plaisir que je voulais me faire, bon ma foi on avait le droit de se faire plaisir de temps en temps, en particulier dessus vous avez des espèces de gabarits pour reporter les queues d'aronde c'est un petit plus euh... Ah, vous mettez en butée, vous tracez, elles sont euh, répertoriées, celle-ci c'est une pente encore un huitième, la même que sur les l'équerre ici, sur les oui, voilà, et il y en a un deuxième, pareil, une pente de, euh, j'arrive pas à lire, j'arrive pas à lire, un sixième, c'est un peu trop petit pour mes petits yeux, donc ça c'est un gadget, clair, c'est un gadget, c'est vrai, c'est beau, c'est par contre, euh, ultra efficace, ça bouge pas, contrairement à cette chose là qui se dessert tout le temps. Bon, c'est sûr, j'ai pété le boulon. Voilà, bon ben voilà, faut pas, faut pas tout avoir. Et euh... non, c'est bien. Moi, pour mes reports de queue, machin et compagnie, ça peut être sympa aussi. Donc, euh, c'est vraiment des achats coup de cœur. ni plus ni moins. J'aurais pu trouver mieux et moins cher, certainement. Euh, mais là, c'est la, la beauté de l'objet qui fait tout. Et comme nous disait Jérôme Bonaldi, c'est complètement inutile, donc strictement indispensable. Un autre objet, ce n'est pas réellement un outil. Je trouve ça franchement indispensable dans un atelier de boiseux, de mécaniciens, de peinture lueur, de maquettistes, enfin de tout ce que tu veux. Pour moi c'est ultra ultra important, donc attention les yeux, ça vaut 28 balles, je l'ai trouvé par hasard sur internet, une pub à la con sur Facebook, alors Facebook voilà voilà, on peut en dire ce qu'on veut, je pensais me faire un minqué, mais non effectivement c'était bien une boutique, ça existe bien, alors c'est sûr que derrière ils se prennent des marges de dingue, mais pour 28 balles franchement ça valide déplacements. donc ce petit objet est vendu avec un câble USB, donc je pense que vous avez compris que ça se rechargeait avec un chargeur de téléphone qui n'est pas vendu avec et tenez-vous bien. Alors, encore une fois, Jérôme Bonaldi <rire> il avait raison. Hop là, ah oui, je sais, j'ai l'air d'un con, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Alors, c'est une lampe, euh, faut juste trouver le bouton. Tac. Voilà, il y a un espèce de bandeau lumineux qui vient de s'allumer là, une, un, un, un ruban LED et il y a plusieurs intensités et vous pouvez passer sur la petite lampe ici. Donc, c'est une lampe, c'est une, une sorte de bezel. Mais celle-ci, elle a un gros avantage, vous allez voir. Alors, je vais essayer de ne pas le, pas le déclencher. Alors là, j'ai l'air vraiment d'un couillon. <rire> Mais Merde. Voilà. Et regardez bien. Voilà, il y a une espèce de capteur, euh, de, un machin ultrason, ou pas ultrason, mais un capteur infrarouge, ou je ne sais pas ce que c'est exactement. Ouais. Euh, donc ça vous permet de déclencher votre lampe sans avoir à poser la main sur le bouton. Donc si vous êtes maquettiste, que vous biluez de la colle ou euh, de la peinture, les mécaniciens, par exemple, de la graisse, ça vous évite de vous en foutre déjà sur les cheveux parce que vous pouvez vous louper ou sur votre lampe donc ça vous permet de la garder propre euh, et moi j'aime bien le concept, je l'ai éteindu, voilà ouais, putain. Ouais, par contre euh, faut juste reprendre ses repères hein. Hein Magique, bon, vous avez compris quand vous faites de l'assemblage ou euh, vous commencez à tracer des trucs hyper précis ou si vous avez comme moi la vue qui décline, quand vous commencez à lire les petits traits là ou les petits chiffres qui sont sur réglés, bah c'est vraiment vraiment bien utile. Donc, ça vaut moins de 30 balles, c'est arrivé en moins de 15 jours, ça vient de Chine bien évidemment, mais ça vaut euh, son pesant de cacahuètes ouais, pour boire après, vous pourrez trouver ça complètement indispensable ou pas. Donc petite euh, présentation de matos. Je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est pas une review. C'est pas un déballage. C'est juste pour vous montrer les trucs que je me suis acheté, Voilà, juste pour me faire plaisir. Et puis bah, et puis voilà quoi. Bah, en fait, je fais ce que je veux sur ma chaîne. Hein Allez. Euh, à bientôt pour la suite de l'établi. Ciao les loups.